Construction d'un pentagone régulier à l'aide de la règle du compas et de notre cher Géogébra. Première étape, le point A, deuxième étape, je le change en O. puis je trace un cercle, le centre haut est de rayon 5 cm, je le déplace un peu, on le voit mieux. J'enlève les axes, ça ne nous intéresse pas. Je place le point A sur le cercle. Demi droite qui passe par AO. Elle coupe le cercle en deux points. J'enlève ces deux points, ça ne reste que A et A'. Je change A' en P. Je trace la perpendiculaire A à P. Elle coupe le cercle en B et C. Je change de notation. N et M. Donc je reprends, voilà le cercle, le centre O, de rayon 5 cm, de diamètre perpendiculaire, AP et MN. Je continue. Il faut placer le milieu de ON. Pour cela, j'enlève le segment OM. Comme ça, GeoGebra ne connaît que le segment ON. Et bien sûr, après, je choisis le milieu qui m'appelle B, mais je le change en I comme le problème. I, le milieu de ON. Je refais le segment OM. Je trace le cercle de centre I et de rayon IA. Bien sûr qu'il va passer aussi par P. Il va couper OM au point B que je change plus tard. Je trace le cercle dernier de centre A et de rayon AB qui passe par B. Il va couper ici et ici le cercle initial en C et D. C, C1, B, B1. Côté AB, tiens, je tiens le côté du pentagon régulier, qui est pareil à AC. Je trace le cercle de centre B qui passe par A, comme ça je vais trouver ici le point d'intersection, et pareil ici, le point E et le point G. Ces deux cercles supplémentaires que je vais effacer, ce cercle de centre B qui passe par A, coupe le premier cercle en E, et ce cercle coupe le premier cercle en G, comme ça AB égale BE et AC égale CG. Et bien sûr après, tous ces quatre vont être égaux à EG. Je note J comme dans le problème. Correctement les points qui apparaissent, les côtés qui apparaissent. Et je les mets en couleur. Les cinq côtés du pentagone régulier. Donc voilà A B E G C. A, B E G, C. pentagone apparemment régulier. Quelques nettoyages. Plus petit, plus grand, plus centraux. Le, centre, le cercle de base, je l'appelle Gamma. Je colorie en bleu. Le deuxième en violet et le troisième je le laisse en noir. Et puis j'efface les deux autres qui ne m'intéressent plus. Et nous voilà. On a fini afin qu'on ait exactement la figure initiale après une soixantaine de clics. Je reprends. Il était une fois un cercle. Il était une fois un cercle celui-là, de centre O et de rayon 5 cm, le cercle gamma. J'ai tracé deux diamètres perpendiculaires, AP et MN, et puis j'ai considéré I le milieu de ON. J'ai tracé le cercle de centre I qui passe par A, le voilà, le violet. Il coupe OM en J, et puis j'ai tracé le troisième cercle de centre A qui passe par J, le noir. Il coupe le grand cercle gamma en B. Et j'annonce que AB, je tiens ici le côté du pentagone régulier inscrit dans le cercle gamma. On va prouver dans un autre morceau que vraiment ABEGC, en prenant AB 5 fois a, B, E, G, C est un pentagone régulier. On va démontrer maintenant qu'on a bien un pentagone régulier. Je vais découper une partie de la figure, celle qui nous intéresse. Alors, le cercle gamma, je vais déclarer le rayon OA deux unités, pour simplifier les calculs. Deux unités quelconques. Alors, si OA égale 2, alors la moitié du rayon, ça fait 1. OI égale 1. Du coup, je peux calculer AI avec le théorème de Pythagore, dans le triangle rectangle AOI égale racine de 2 au carré plus 1 au carré, vu que AI, c'est l'hypoténuse, ce qui nous fait racine de 5. Bien. Alors, quand j'ai mis le cercle de centre I et qui passe par A, ça veut dire que IA est égal à IJ. Je rappelle que ce cercle le centre I passe par A et par J. IA égale IJ. Mais combien ça nous fait alors OJ OJ est égal à la différence entre IJ, ce segment, moins OI. OJ est égal à IJ moins OI. Égal, alors IJ c'est combien IJ c'est IA, c'est-à-dire racine de 5. OI, c'est combien OI, c'est 1. Vous voyez la simplicité des calculs si je prends les bonnes unités dès le début. OJ égale racine de 5 moins 1. Et alors, AJ, AJ, vous pouvez calculer AJ, AJ dans le triangle, AOJ, triangle rectangle. De nouveau, AJ est hypoténuse, est égal à racine de OA carré plus OJ carré. Ce qui nous donne racine de OA carré, ça nous fait 2 carré, 4, plus OJ au carré, c'est-à-dire ça, racine de 5 moins 1 au carré, qui est égal racine de 4 plus A moins B au carré, ça fait A carré, c'est-à-dire 5, moins 2AB, moins 2 racine de 5, plus B carré, c'est-à-dire 1, est égal racine. 4 plus 5 plus 1, 10, moins 2 racine de 5. Je tiens ici la longueur présumée du côté du pentagon régulier parce que je signale que AJ et AB sont deux segments égaux. Quand j'ai tracé le cercle de centre A et qui passe par J et qui coupe le premier cercle en gamma, ça veut dire que AB égale à J. Autrement dit, AB... Le côté de notre pentagone régulier, AB, doit être égal à racine de 10 moins 2 racines de 5. Mais comment savoir quelle est la valeur exacte du côté du pentagone régulier On va voir ça tout de suite. Alors, comment prouver que c'est bien cette longueur qui nous intéresse Comment prouver que la longueur du côté du pentagon régulier qui est inscrit dans un cercle de rayon 2 est égale à racine de 10 moins 2 racine de 5 Bien sûr, je prends juste le côté AB du pentagon régulier. Les quatre autres, je ne les dessine plus. Je trace la perpendiculaire du centre sur ce côté. Bien sûr, comme A, o, B, c'est un triangle isocèle. La perpendiculaire coupe AB en deux parties égales. Du coup, je trouve que MB est égal à la moitié de ça. Racine de 10, moins 2, racine de 5, sur 2. Le rayon, c'est 2. MB, c'est ça. L'angle MOB est égal à 360 degrés divisé par 5 et encore une fois par 2. Donc, ça nous fait 36 degrés. Quelle est la fonction qui relie ce côté, cette hypoténuse et cet angle Ce côté, c'est le côté opposé. On a côté opposé, hypoténuse. Ça nous fait sinus. Sinus de 36 degrés est égal à Mb sur Ob. Mais, sinus de 36 degrés est égal... Regardez bien. Je vous présente les TI 92 plus un sort de dinosaure de la Texas Instruments, mais elle utilise ses valeurs exactes, c'est-à-dire, elle utilise le calcul formel. Et regardez bien combien elle donne pour le sinus de 36 degrés. Racine de moins 2, facteur de racine de 5 moins 5, sur 4. Si on lui fait confiance... Donc, si on lui fait confiance, sinus dans 36 degrés est égal à racine de moins 2 facteurs de racine de 5 moins 5 sur 4. Ce qui s'écrit, bien sûr, la TI 92 plus à factoriser en plus, c'est que racine de moins 2 fois moins 5, ça fait 10. Et moins 2 fois racine de 5, moins 2 racine de 5. Sinus de 36 degrés est, est égal, d'après la TI-92, calculatrice formelle, je répète, qui donne les valeurs exactes, si c'est possible, et puis il donne, sûr, il donne bien sûr les approximations. Sinus de 36 degrés est égal à ça. Mais alors, calculons d'ici combien ça ferait MB. MB égale OB fois sinus de 36 degrés. MB égale OB c'est-à-dire 2 fois sinus de 36 degrés, c'est-à-dire racine de 10 moins 2 racine de 5 sur 4. Et si on simplifie par 2, on obtient racine de 10 moins 2 racine de 5 sur 2, exactement ce que je voulais démontrer, que MB, considéré comme longueur du côté du pentagon régulier, c'est bien cette valeur-là. Bien sûr, je répète, l'unité OB égale 2, l'unité de mesure, a été prise pour simplifier les calculs. Sinon, si on avait noté ce rayon par R, on aurait trimballé un R inutile et finalement, on aurait eu la même démonstration. Pourquoi ne pas simplifier les choses, mais d'une manière logique, en gardant la cohérence Ce que tout phénomène scientifique propose. Et voilà Bien sûr, votre TI du collège donne des valeurs approximatives, c'est pour ça que cette démonstration ne peut pas être faite niveau 3 e